Je suis Pierre Sour, étudiant en école de commerce. Je suis Antonin, élève en école d'ingénierie automobile. Alors, je suis euh, Florian, euh, je suis euh, ingénieur dans la transition énergétique. Et euh, nous avons un grand projet de voyage à vélo. La Cyclodycée, c'est le projet de fous. trois fous. Ces trois chefs scouts qui ont décidé de rejoindre le Jamboree en Corée du Sud. Le Jamboré, c'est le plus grand rassemblement scout du monde. Ça a lieu tous les, tous les quatre ans. De manière sportive et écologique, puisque nous voulons y aller à vélo. Donc ça consiste à traverser toute l'Europe et l'Asie à partir en janvier pour arriver en août 2023 en Corée du Sud. Alors moi, j'en ai fait un petit peu quand j'étais au Pionnier chez les Scouts et Guides de France. J'ai parti faire deux semaines un petit peu au sud de Dublin. Alors moi, j'ai déjà voyagé un an à vélo dans des pays aussi variés que la Turquie, l'Iran. Euh, L'Inde Non. Oui, oui, oui, de, de faire des petites veillées euh, le soir, et, euh, de, de, de les rencontrer, de savoir comment ils vivent le, le scoutisme. Carrément, on aimerait pouvoir faire des interviews avec eux, même des activités, pourquoi pas une cérémonie de promesses. Enfin, il y a plein de choses à réfléchir. Okay, si vous vous posez la question, euh, qu'est-ce que les scouts euh, allemands ont de particulier Quel est le champ euh, titulaire de, des scouts roumains Quelle est la recette de cuisine favorite des scouts euh, Géorgien, et eh ben ça, il faut nous suivre. Euh, les deux. Alors c'est la parfaite alliance du cyclo-voyage et du scoutisme. Et évidemment, ça va très bien ensemble. Euh, de plus en plus. Alors oui, on a établi un contact avec les scouts coréens. Euh, à travers euh, le scoutisme français. Un peu mon neveu, j'espère qu'il nous déroule le tapis rouge même. Et surtout, on a de beaux contacts aussi avec tous les scouts euh, tout au long du chemin. On est en train de les établir. Oui, suivez-nous, abonnez-vous, mettez un pouce euh, bleu, mettez un commentaire. Tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, même YouTube, sur euh, la cyclo Et après, vous pouvez même nous suivre sur vos vélos en rejoignant l'aventure, en nous contactant en privé euh, avec très grand plaisir. Euh, si vous pouvez prendre la route avec nous, ce serait super chouette. et eh ben on va avoir froid au début, vivement le Printemps En Corée, jusqu'à vélo Fin. La toile